Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce rendez-vous mensuel puisque tu le sais ou peut-être que tu le découvres aujourd'hui. Et eh bien chaque mois, je livre une vidéo par rapport à mon challenge personnel que je me suis fixé, c'est tout simplement investir une partie de mes revenus que je peux et eh bien gagner à travers mes investissements immobiliers à travers et eh bien mes business de sous-location ou de conciergerie d'appartement qui me génèrent aujourd'hui et eh bien du cash tous les mois. Et eh bien l'idée, c'est de réinvestir une partie donc de ces gains tout simplement et de cette trésorerie qui est disponible eh bien sur les marchés boursiers. Et mon objectif, c'est bien de me créer un revenu passif dans quelques temps qui j'espère sera le plus rapide possible, mais dans quelques temps. Et l'idée, si tu veux, c'est d'avoir vraiment un business en automatique, en mode passif. On fait juste, eh bien tout simplement, comme on va faire aujourd'hui, une petite analyse très rapide des différentes actions sur lesquelles je vais peut-être renforcer mes positions ou au contraire, peut-être de nouvelles actions sur lesquelles qui sont plutôt prometteuses. Et du coup, eh bien l'idée, c'est d'avoir un portefeuille qui, au bout d'un moment, va me générer des revenus passifs et qui, j'espère, me permettront d'obtenir 2000 euros par mois en automatique grâce à la bourse. Ce challenge, eh bien, je t'invite à le suivre. Je vais te proposer tout simplement, eh bien, je vais te rajouter le lien en haut de cette, de cette fenêtre, de cette vidéo. Je vais te rajouter le lien pour accéder directement à la playlist de toutes les vidéos que je publie justement sur ce fameux challenge que j'ai démarré en juin dernier, juin 2022. Donc là, on va tout simplement faire une analyse de mon portefeuille aujourd'hui, un instant T. On va aussi voir eh bien, les différentes positions que je vais pouvoir, sur lesquelles je vais rentrer, d'autres que je vais tout simplement renforcer. Mais aussi, eh bien, tu le sais, je fais du DCA, c'est-à-dire que tous les mois, je investi une somme d'argent systématiquement sur les mêmes actions. Donc Aujourd'hui, je passe par le courtier Trade Republic. D'ailleurs, si toi aussi tu souhaites ouvrir un compte chez Trade Republic, eh bien je t'ai mis un petit lien dans la partie description et tu vas récupérer un petit bonus, je précise pour être très clair par rapport à ça. Oui, c'est un lien d'affiliation, bien évidemment, mais derrière, c'est surtout que ça va te permettre à toi aussi de récupérer, je crois, de mémoire une portion d'actions sur lesquelles qui vont te livrer gratuitement. Donc je vois à la fois dernière, une personne a récupéré une action, une, enfin, une partie d'une action Tesla, mais ça peut être tout, tout autre chose. Donc, je t'invite à passer par mon lien d'affiliation qui est disponible dans la partie description. Moi, j'utilise aujourd'hui Trade Republic tout simplement parce que c'est une application qui est plutôt fun, qui est plutôt sympathique à utiliser. Il y a vraiment très peu de frais sur cette plateforme. C'est très ludique, on va le voir ensemble bien évidemment dans quelques instants puisque je vais trader en direct avec toi hein, en live. Donc, tu vas pouvoir visualiser ça en même temps que moi. Et l'idée, eh bien, c'est de partager à travers cette chaîne YouTube tout simplement mon expérience partager eh bien ce challenge que je me suis mis en place à titre personnel et que je partage volontiers sur cette chaîne YouTube. Bien évidemment, tu l'as compris, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas non plus un conseiller financier ou autre, c'est tout simplement aujourd'hui eh bien le reflet de mon expérience le reflet de ce que je peux mettre en place à titre particulier et qui du coup je partage librement cette chaîne YouTube mais aucunement c'est un conseil en investissement en bourse ou autre il n'y a absolument aucun conseil là dedans je préfère être clair voilà donc après c'est libre à toi t'en fais ce que tu veux de ce que je te dis là c'est juste que j'aime bien partager tout simplement eh l'expérience que je suis en train de vivre avec ces différents placements et qui je ne te cache pas, euh, j'adore faire cette vidéo tous les mois parce que c'est un moment donné que je prends avec toi, on le fait ensemble, on fait une analyse, on regarde un petit peu ce qui s'est passé, où j'en suis, euh, les actions sur lesquelles moi je trouve qu'ils sont plutôt porteuses, sur lesquelles je veux plutôt aller et j'aime bien ce petit moment-là parce que justement on peut faire ça quelque part ensemble et vraiment j'adore pouvoir partager ça avec toi. Petit teasing avant de partir sur mon téléphone et partir sur eh bien mes futurs investissements qu'on va faire en live. Petit teasing, sache que dans une, plusieurs, plusieurs actions sur lesquelles je vais me placer ce mois-ci, eh bien, ce sont des actions sur lesquelles s'est placé également Warren Buffett. Je pense que tu connais très bien Warren Buffett. Et du coup, eh bien, voilà, tout ça pour te faire comprendre aussi que euh, le choix de mes actions se porte aussi par ce qui se passe par rapport à des gros faiseurs aujourd'hui. Hein. J'invente pas ça euh, non plus. Je suis pas en mode foufou et je suis pas en mode à prendre des risques. L'idée, c'est d'aller sur des actions, notamment qui versent des dividendes. J'ai déjà pu l'expliquer sur, notamment, la première vidéo que j'ai publiée en juin. Mais c'est aussi des actions qui, à mon sens, sont prometteuses. Mais c'est surtout c'est des actions sur lesquelles je crois sur du long terme. Et si tu prends Warren Buffett, Warren Buffett c'est quelqu'un qui est même sur, pas sur du long terme, qui est sur du très long terme. Et Warren Buffett c'est vraiment quelqu'un qui a construit sa fortune en bourse tout simplement parce qu'il a cru, du moins il s'est investi vraiment sur du très long terme. Il voit, il a vraiment une vision très lointaine. Donc peu importe ce qui se passe en ce moment, et notamment au moment où je te tourne cette vidéo, bah, c'est vrai que les marchés boursiers se partent pas très très bien parce que bah, on le sait, hein, on est sur une phase d'inflation. Euh, on a cette guerre toujours qui est, qui est persistante et puis on voit bien que c'est très compliqué en ce moment. Les marchés boursiers d'ailleurs bah, le ressentent, mais je trouve pas tant que ça finalement puisque même si on a une baisse, à mon sens, une plus forte baisse va arriver dans les prochains mois. Mais ça ne m'empêche pas de continuer à renforcer mes actions parce qu'encore une fois, je m'inscris encore une fois dans une logique plutôt de long terme avec des actions qui distribuent des dividendes. Encore ce matin, j'ai vu une distribution de dividendes. Donc tu vois, tout ça continue à tourner, même si derrière l'action va peut-être fluctuer à la hausse, à la baisse. Alors là, c'est vrai qu'on est plutôt à la baisse. Moi, je pense que ça peut être bien au contraire de rentrer à nouveau, même si tu es déjà positionné sur, ton, sur ta position, de rentrer à nouveau au moment d'une baisse tout simplement pour renforcer, pour acheter finalement bah, au, au prix actuel du marché qui, qui, qui est clairement plutôt bas. Et parce que, encore une fois, je reste convaincu que l'action va remonter. Mais encore une fois, ma stratégie n'est pas uniquement sur la réalisation de l'action, c'est surtout surtout, sur la distribution de dividendes et sur la pérennité, la sécurité qu'on peut avoir à récupérer des dividendes sur les entreprises sur lesquelles je me suis placé. Donc on balance le générique, on se retrouve tout, tout de suite après et du coup on passe tout de suite bien entendu sur mon téléphone et aussi sur mon ordinateur pour faire différentes analyses. Allez, à tout de suite. Bien évidemment, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu découvres le bouton s'abonner, mais c'est surtout aussi que je vais te remettre le petit lien en haut si tu souhaites suivre ce challenge. Eh bien, il y a toute une playlist de vidéos que j'ai publiées depuis le mois de juin 2022, et tous les mois, tous les mois, je publie une vidéo où je fais un point justement sur. Où j'en suis concrètement par rapport à mes différents investissements en bourse et qu'est-ce que j'ai prévu de faire. Mais c'est surtout que sur mon téléphone, eh bien, on passe en live et on fait et on ensemble eh bien, euh, tout simplement des saisies d'ordre pour voilà. Euh, l'idée, c'est vraiment de faire ça en live avec toi et de partager ça un maximum avec toi. Donc on passe tout de suite sur mon téléphone et l'idée et eh bien c'est qu'on voit ensemble justement un petit peu ce qui s'est passé sur mon portefeuille boursier. Donc tu le sais, je suis avec Trade République. Voilà. Donc aujourd'hui, eh on a 6843 voilà, euros sur mon portefeuille. Alors, tout simplement, si tu regardes par rapport à la vidéo précédente, tu vas dire ah, il a énormément grimpé. Oui, c'est parce que j'ai rechargé mon compte, bien évidemment. Voilà, tu remarqueras, j'ai rechargé donc de 1 000 euros le 15 septembre et j'avais rechargé également le 29 août de 1 000 euros. Donc concrètement, moi j'ai mis sur ce portefeuille et eh bien aujourd'hui. Donc 3 000 euros, 2 000 euros et 2 000 euros, donc on arrive à 7 000 euros. J'ai déjà commencé à toucher des dividendes, comme tu peux le voir très facilement, donc de Realty Income. Euh, McDonald's également qui a versé, on a aussi Microsoft, Chevron, Johnson Johnson, on a aussi Walmart. On a aussi euh, un petit peu plus bas, je crois qu'on a eu, eu d'autres versements qui sont… Voilà, on a eu Realty Income également en août. On a eu aussi du Apple qui a versé des dividendes en août. Enfin, voilà un petit peu ce qui s'est passé euh, depuis le mois d'août, depuis la dernière vidéo que j'ai pu, pu te tourner. Et tu le vois, j'ai aussi des investissements en DCA, c'est-à-dire que j'ai des investissements qui sont programmés sur PepsiCo, McDonald's et Johnson Johnson où je place en gros 1 euro, euh, 1 euro, 100 euros pardon, tous les mois euh, directement en automatique par rapport à euh, donc ces trois actions que j'ai pu sélectionner. J'avais expliqué pourquoi le mois précédent, donc je t'invite à, à regarder ça bien évidemment. Donc si on fait un petit point très rapide, donc on voit que Chevron plus 1,98%. D'ailleurs, Chevron fait partie des actions que détient Warren Buffett. On a Realty Income qui a perdu 8,81%. Johnson Johnson qui a perdu également. Procter Gamble 6,51%. TSMC, 9,51%. McDonald's qui a pris au contraire 2%. Apple qui continue toujours et toujours 6,23%. Vichy Properties, 4,22%. PepsiCo qui est à peu près flat. Microsoft qui a perdu 3,12%, Nexity qui a perdu 17,66%, d'ailleurs City c'est tout le temps en, en négatif, Enbridge qui a perdu 7,19%, AT&T on a perdu 17,35%, et enfin Walmart qui au contraire a grimpé de 5,18%. Alors tu vas te dire wow, « waouh, en fait finalement il y a pas mal de choses qui s'en baissent », mais en fait aujourd'hui euh, très clairement la bourse est en baisse, on le sait c'est comme ça, donc… Euh, Vu que je suis dans une stratégie long terme et vu que je suis plutôt sur une recherche de distribution de dividendes et non de faire une plus-value par rapport à mes différents titres, pour moi, ça ne me pose aucun problème. Si effectivement tu te connectes systématiquement et tu analyses ça au quotidien, tu vas dire mince, tu vois, il faut vraiment être dans cette mindset ce mindset d'entrepreneur, ce mindset d'investisseur où tu vois une vision très long terme. Donc, ça, c'est vraiment super important que tu sois bien dans cette logique-là. Et du coup, moi, ça ne me, me pose aucun problème aujourd'hui de me dire, bah, mes titres valent moins que le mois dernier. Mais tout simplement, je renforce, je renforce, je renforce. Et vu qu'au contraire, on est plutôt sur une position basse en ce moment sur les titres, bah, au contraire, il faut continuer à renforcer, à mon sens. Donc, ce que je te propose, eh bien, c'est qu'on passe tout de suite sur mon écran et qu'on voit ensemble, eh bien, tout simplement, l'action que j'ai... Alors, je t'ai préparé... Quatre actions sur lesquelles on va rentrer ce mois-ci. Je t'ai préparé aussi eh bien, donc les trois actions où je suis en DCA, c'est-à-dire que je réinvestis une somme d'argent tous les mois. Et enfin, on va renforcer quatre actions que j'ai déjà dans mon portefeuille parce qu'à mon sens, ce sont des actions qui aujourd'hui ont vraiment un intérêt de renforcer. Et l'idée, c'est de compléter tout simplement tous les mois. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on passe tout de suite sur l'action Visa. Alors, je pense que tu connais très très bien euh, cette action Visa, les cartes bancaires Visa. Donc, on a un titre qui est à 193 dollars, donc qui est en baisse actuellement, mais on voit aussi qu'on est plutôt sur un prix plutôt bas aujourd'hui. On a une recommandation plutôt à l'achat et conservation en fonction de différents facteurs et différents organismes de, on va dire, pas de notation, mais d'analyse. Donc, on est plutôt sur un prix globalement bas, à mon sens. Si on prend sur les cinq dernières années, au contraire, on, est, voilà, on, est, on voit bien qu'on a quand même une croissance sur les cinq dernières années. Et sur les dix dernières années, ça a juste explosé. Donc, tu vois que le titre, il faut absolument, à mon sens, le détenir. Et aujourd'hui, on a un point d'entrée qui peut être intéressant, même si ça a appelé demain peut-être plutôt ABC. Donc, on a notamment différents articles qui ont été publiés qui, sont, qui recommandent plutôt l'achat de cette action. On va regarder du côté des dividendes. Donc là, on voit bien qu'on a quand même une sécurité. Euh, on est en grade 1 hein, sur, par rapport à la distribution de dividendes. Donc, on a… Voilà, comment dirais-je, Visa a décidé donc de distribuer 0,118% de, de ces différentes actions accorde donc 0,78% avec un payout annuel de 1,50$ et ça représente 78,32% des dividendes qui sont générés donc par rapport à ces différentes actions. On a une croissance depuis 5 ans de 17,84%. Donc, la distribution de dividendes et Visa distribue les dividendes en croissance depuis plus de 13 ans. Depuis 13 ans. Donc, on peut même aller un peu plus loin dans l'analyse. Voilà. Là, si on prend par exemple sur les cinq dernières années, on voit bien qu'on est toujours en croissance. Hein. Même si on prend les 10 dernières années, on voit bien que chaque année, Visa distribue de plus en plus de dividendes. Pourquoi j'ai choisi Visa aussi Parce que bah, Visa, aujourd'hui, je pense que je <rire> n'ai pas, pas besoin de te l'expliquer. Aujourd'hui, pour toutes les transactions qu on, qu on a, qui, qui sont nécessaires, bah, on utilise sa carte bancaire et ça n'a et ça de faire que se renforcer. Euh, même si aujourd'hui on parle de crypto-monnaie, on est encore très très loin des paiements en crypto-monnaie. Je sais aussi que Visa avait travaillé, enfin travaille sur, la, sur, sur une crypto-monnaie, mais à mon sens aujourd'hui, vu les chiffres qu'on a, vu aujourd'hui le titre qui est au contraire plutôt un peu bas, je pense que c'est un bon point d'entrée par rapport à cette action. Donc ce que je te propose, eh bien, c'est qu'on passe tout de suite sur mon téléphone et qu'on fasse eh bien, ce premier achat. Cette première, euh, ce premier shopping euh, donc de titres euh, aujourd'hui. Donc du coup, on se retrouve sur Trade Republic. Hop, on va donc aller chercher cette action. Voilà, donc Visa qui est à 192 euros. Euh, donc la distribu distribution des dividendes, pardon, donc on l'a juste ici. Les analystes, tu vois, analysent plutôt cette action aux alentours de 260 euros. Donc là, on est vraiment très largement en dessous. Et on a des recommandations par rapport aux analystes à l'achat, au contraire, de 87%. Conservation, 13%. Et voilà, donc on a vraiment une très forte recommandation à l'achat. Donc moi, ce que je te propose, bah, c'est qu'on achète tout de suite une action de Visa. On valide. Achetez maintenant. Voilà, et c'est dans la poche. Alors, une deuxième action maintenant, aujourd'hui, que j'ai aussi identifiée, c'est Altria. Alors Altria, Qu est, qui est Altria Alors on va aller voir ça tout de suite. Donc Altria, Altria Wikipédia. Voilà, donc Altria, eh c'est donc une multinationale américaine dont le titre faisait partie de l'indice du Dow Jones jusqu'en février 2008. Et donc, qui sait bah, C'est tout simplement un fabricant de cigarettes. Philip Morris et Marlboro, dans le monde entier a vu sa valeur réduite en 2008 après la séparation de sa filiale Philip Morris International. Son activité manufacturière dans le tabac est désormais limitée aux états unis Il n'est également plus présent dans l'agroalimentaire depuis 2007. La dénomination Altria est apparue officiellement le 27 janvier. Voilà, donc tu l'as compris, Altria, c'est un fabricant de cigarettes. Alors tu vas me dire, c'est pas très cool, Sébastien, d'investir dans une entreprise où on sait, mais... Le fait est que, voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de consommateurs de cigarettes. On n'est pas là pour juger si c'est bien, pas bien, etc. On est là pour investir dans des entreprises qui, aujourd'hui, sont existantes, qui qui sont cotés en bourse et aujourd'hui Altria me semble une belle opportunité parce que notamment ce genre d'entreprise, c'est entreprises qui vont aussi vers les cigarettes électroniques. Donc même si je sais qu'en ce moment c'est un peu compliqué pour cette société parce que je me suis renseigné un petit peu, c'est un peu compliqué par rapport aux différents produits qu'ils ont pu mettre en place sur les cigarettes électroniques parce que notamment ils ont été obligés d'arrêter, enfin bref, il y a un petit peu de complexité par rapport à ça. Aujourd'hui, la, la, la cigarette, hein, c'est toujours un marché qui est quand même présent, même s'il est décroissant, bien évidemment. Mais vu qu'on est sur une inflation, bien évidemment, le prix donc, du paquet de cigarettes va continuer à augmenter. Et donc, à mon sens, c'est une entreprise qui est toujours pérenne. D'ailleurs, les, les chiffres le démontrent tout simplement. Voilà, donc le titre, pourquoi je veux aussi rentrer dans cette entreprise C'est qu'aujourd'hui, on est vraiment au plus bas hein, par rapport à cette société puisque le titre a dégringolé. Euh, on va dire en juin donc 2022. Donc, on est vraiment sur un point d'entrée qui est très très bas. Euh, si on reprend depuis plus de 5 ans, c'est un titre qui effectivement est en baisse. On a une recommandation assez mitigée par rapport à l'achat. Mais c'est surtout que, et moi, c'est pour ça que cette entreprise m'a vraiment euh, convenu, puisque bah, encore une fois, on a des, euh, des grades qui sont plutôt assez positif quand même sur ce, sur ce, sur ce titre. et C'est surtout que voilà, on a une distribution, enfin on a euh, comment dire une allocation euh, donc au dividende de 8,76% avec un payout de 3 dollars, pardon On a un payout qui représente 76% donc des, des, des bénéfices. De toute façon, il n'y a pas trop trop de, de recherche et développement dans ce type d'entreprise. On a une distribution et une croissance des dividendes depuis plus de 52 ans. Donc c'est quand même relativement sûr. Et on a une croissance de 7,89% des dividendes chaque année. Hein, si on regarde un petit peu la croissance ici, voilà, là on peut reprendre un petit peu ce qui s'est passé. On voit bien que depuis 10 ans, on a une croissance chaque année des dividendes. Et c'est ça qui fait que... Bah, j'ai envie d'y aller quoi euh, même si le titre effectivement aujourd'hui est plutôt et à mon sens vraiment plutôt plutôt bas on a vraiment une belle chute hein, euh, si on reprend encore le mois de mai on était à 55 dollars aujourd'hui on est passé à 42 donc je pense que c'est un bon point d'entrée euh, par rapport à ce type d'activité c'est aussi une façon pour moi de me diversifier encore une fois euh, puisque je n'étais pas du tout forcément favorable au départ pour ce, titre, euh, pour ce titre particulièrement. Mais à mon sens, ça peut être un bon point d'entrée avec une belle distribution de dividendes, une sécurité par rapport aux dividendes. Donc, je me suis dit « bah Écoute, pourquoi pas ?» Donc, ce que je te propose, eh c'est qu'on passe tout de suite sur mon téléphone. Donc, du coup, on se retrouve sur mon téléphone. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on aille chercher Altria. Voilà, Altria Group. Donc, on est sur une valorisation à 42,90 €. Une distribution des dividendes qui est prévue pour le mois d'octobre, donc de 0,94 euros. Les analystes ont plutôt tendance à donner 49,33 euros. On va dire que c'est assez partagé par rapport donc à voilà, ce, qui est, ce qui est conseillé par rapport à les analystes. On a 35% donc qui recommandent à l'achat, 53% qui recommandent de conserver les titres et 12% qui auraient plutôt tendance à inciter à la vente par rapport à ce titre. Donc Moi, ce que je te propose, c'est qu'on en prenne 5% ce qui va porter à 215,48 euros dans notre portefeuille. Je valide, achetez maintenant et c'est dans la poche. Alors, on arrive maintenant eh bien, à la troisième position, au troisième titre sur lequel je vais rentrer ce mois-ci. Alors, je t'avais annoncé quatre au départ, quatre positions, mais, enfin quatre titres sur lesquels je vais rentrer, mais finalement, j'ai plutôt me limiter à trois puisque... Bah, le troisième que j'avais prévu, on reverra un petit peu plus tard. À mon sens, ce être pas forcément le bon point d'entrée. Donc, tu vois que c'est du live totalement. Donc, du coup, bah, finalement, on va se limiter à trois pour, pour ce mois-ci. Donc, on arrive au troisième. Et le troisième, c'est qui C'est Citigroup. Alors, Citigroup, ce n'est pas n'importe qui. On va, on va le voir ensemble justement. Donc, Citigroup, euh, du coup, voilà. c'est opérant sous le nom City, est une entreprise financière majeure basée à New York, issu de la fusion de Citicorp. On va rentrer un petit peu plus dans le détail justement pour découvrir euh, cette entreprise. Euh, donc du coup, qu'est-ce qu'il propose Eh bien tout simplement, c'est une société qui, bon, alors déjà qui est quand même multinationale, hein, c'est la douzième entreprise mondiale. Euh, le total de ses actifs s'élève à, c'est juste de la folie, hein, c'est euh, un billard, c'est juste incroyable. Ils sont présents partout dans le monde. D'ailleurs, je pense même que tu as dû voir des articles, des articles, enfin pas des articles, mais de la publicité par rapport à ce type de société. Donc, leur société mère qui est donc Citibank, comme je, comme je te le disais, euh, donc du coup, bah, c'est une société qui est implantée un petit peu partout, qui propose beaucoup de services financiers, de produits financiers. Donc ça peut être des crédits, crédit à la consommation, des assurances. Euh, enfin, ils sont vraiment euh, présents dans tout ce qui est lié à la finance. Euh, bien entendu, ils ont de nombreux investisseurs, dont des très populaires comme euh, The Vanguard Group. On a aussi BlackRock. Voilà, on a quand même des gros, des gros faiseurs hein, qui sont dans ce type de société. Enfin, qui sont dans cette, dans cette entreprise. Je pense aussi à Warren Buffett, encore une fois, encore lui, mais je sais qu'il a investi hein, donc euh, une partie de, ce, de son portefeuille dans ce type d'entreprise. De donc, on va essayer de regarder un petit peu plus en détail ensemble, justement. Euh, donc, Citigroup. Voilà, donc moi, je pense qu'à mon sens, il y a un bon point d'entrée pour cette entreprise puisqu'on voit quand même que là, on est en vraiment en décroissance, notamment parce qu'aujourd'hui, euh, bah, voilà, la bourse est en, est en chute. Donc moi, je pense qu'il y a un bon point d'entrée. On voit qu'on est plutôt bas. Hein, on, le titre, euh, on est vraiment au plus bas hein, par rapport au, au plus haut qu'on a, qu a pu connaître à 73,73$. 73. On a une recommandation à l'achat euh, donc de cette entreprise-là. Si on va du côté des dividendes, bah, on a donc un diffile, donc euh, du coup une proportion par rapport donc, aux différents titres, donc ce qu'ils ont décidé d'allouer pour la distribution de dividendes à 4,23%, ce qui reste cohérent. On a un annual payout qui est quand même plutôt intéressant, hein, 2,04$, euh, moi ça me semble même plutôt très très bien. On a une distribution à hauteur de 25,73% des dividendes. On a une croissance depuis plus de 5 ans à 20,59%. Et si on regarde justement, euh, la distribution des dividendes, ben on voit bien que depuis 5 ans, c'est quand même globalement en progression, même si là, depuis 2020, c'est vrai que, euh, et si on prend sur 10 ans, voilà, sur 2020, c'est plutôt flat. On peut regarder aussi les estimations, euh, donc, des différents euh, dividendes. Donc, voilà, sur 2022, on est flat. Sur 2023, on va être un tout petit peu légèrement au-dessus. Et voilà, 2,22$ sur l'horizon euh, 2024. Donc, moi, à mon sens, c'est une entreprise sur laquelle j'ai envie de rentrer euh, tout simplement parce que voilà il y a, y, a, y a un bon point d'entrée aujourd'hui on a une distribution de dividendes c'est quand même une entreprise qui, est, qui existe depuis euh, pas mal d'années maintenant puisque si on reprend justement euh, ce qui nous indiquait ici euh, depuis euh, 1998, puisqu'il y a eu des rachats, etc. Mais bon, ça reste quand même euh, une entreprise quand même, euh, voilà, qui, à mon sens, est une belle entreprise sur laquelle on peut investir. Donc, ce que je te propose, eh c'est qu'on passe tout de suite sur mon téléphone. Voilà, donc du coup, bah, ce que je te propose, c'est qu'on aille voir directement. Donc, on va aller sur Citigroup. Voilà, donc du coup, on peut, on, voilà, on peut regarder un petit peu le, le titre. Donc, on voit bien que depuis, euh, depuis un mois, le titre a énormément baissé. Hein. Euh, du coup, ce que je te propose, voilà, distribution dividende 50 centimes donc sur le mois d'août, 48 centimes sur le mois de mai. Euh, les analystes ont plutôt une prévision à 61,48 euros. On a une proposition à l'achat donc de 48%. Enfin, euh, une recommandation à l'achat 48%, conservation 48% et 4% plutôt pour l'avant. Donc moi, ce que je te propose, eh c'est tout simplement qu'on rentre sur ce titre. Et là, j'ai prévu d'en acheter eh bien, tout simplement 5 voilà, qui portent le total à euh, donc 239,45 euh, €. Je valide, j'achète maintenant et c'est dans la poche. Alors, Ce que je te propose maintenant, eh bien, c'est qu'on renforce donc quatre positions, quatre positions qui, à mon sens, quatre actions hein, sur lesquelles je pense qu'il y a vraiment moyen aujourd'hui de renforcer, notamment parce que le titre a baissé, mais c'est aussi que c'est des entreprises sur lesquelles moi je, je suis vraiment confiant euh, de par déjà la grosseur de la structure par rapport aux différents projets, par rapport aujourd'hui ce qu'ils sont en train de mener, par rapport aussi à l'ancienneté de l'entreprise, par rapport à la distribution de dividendes, enfin, etc., etc. Donc la première que moi j'ai sélectionnée, c'est Apple. Tout simplement parce que Apple aujourd'hui, bah, je pense que vous connaissez très bien Apple. C'est aussi une entreprise qui a chuté là sur le, sur, le, sur le dernier mois et qui à mon sens est une entreprise qui est vraiment prometteuse, il y a beaucoup de projets qu'il y a derrière. D'ailleurs les analystes recommandent très clairement d'aller de, de, de, de, de, à l'achat hein, ce, ce type, type d'entreprise. De, donc on voit bien par exemple que depuis, euh, depuis un mois, euh, bah, le titre a énormément euh, chuté. Euh, une distribution de dividendes. Les analystes la recommandent plutôt à 182,07 euros. On a 82% donc, euh, eh bien, de, de euh, favorable donc à l'achat de cette, de cette entreprise. C'est aussi parce que Warren Buffett, hein, une grosse partie de son portefeuille aujourd'hui est composée de titres Apple. D'ailleurs, il a remplacé une partie des actions qu'il avait sur McDonald's, qu'il a revendu pour ensuite, eh bien au contraire, euh, renforcer sur, euh, sur, euh, sur Apple. Donc, je pense qu'il y a vraiment un, quelque chose à faire et je pense honnêtement que c'est un titre qui est sous-évalué aujourd'hui et qui va encore progresser. Donc, je pense que là, il y a un bon point d'entrée. Donc, moi, ce que je te propose, bah, c'est qu'on en achète tout de suite. Je te propose qu'on prenne deux euh, positions et qu'on valide, acheter maintenant et c'est dans la poche alors ce que je propose maintenant c'est qu'on aille sur un deuxième titre donc là ça va être Microsoft donc Microsoft aujourd'hui pareil un titre qui a énormément dégrangolé, mais une entreprise qui est vraiment hyper prometteuse notamment par rapport aux entreprises etc enfin on voit que le titre est en train de dégrogoler mais c'est normal puisqu'il suit et je pense que c'est un bon moment pour faire justement ses achats, pour faire ses courses. <rire> il n'y a pas d'autre mot. Euh, donc, il dit qu'il a distribué des dividendes euh, donc ce mois-ci pour 61 centimes. Les analystes la recommandent plutôt à 331 euros. Et on a clairement une recommandation à l'achat à 92%. Donc, moi, ce que je te propose, eh c'est qu'on renforce ce titre-là. Voilà, on en prend un. Je valide. Achetez maintenant. Et c'est dans la poche. Un troisième titre aussi eh bien, que je vais renforcer aujourd'hui, c'est Realty Income. Alors Realty Income, tout simplement bah, une entreprise qui est dans, dans l'immobilier. Donc tu sais que j'affectionne l'immobilier. Donc bien évidemment, c'est vrai que j'ai un petit coup de cœur pour celle-ci. Je sais aussi que c'est une entreprise qui se porte très très bien depuis un mois le titre il a énormément baissé mais de façon comme toutes les actions aujourd'hui qui sont, qui sont présentes sur le marché puisque aujourd'hui voilà on a vraiment une, un marché boursier qui est en baisse donc faisons nous justement nos achats renforçons nos positions donc là on a un titre qui est à 63,26 d'accord on a une distribution de dividendes qui a eu lieu d'ailleurs ce mois-ci, une recommandation des analystes à 76,89 euros, une recommandation à l'achat à 47% et 53% qui, au contraire, indique qu'il faut plutôt conserver le titre. Donc moi, ce que je te propose, eh bien c'est qu'on renforce nos titres aujourd'hui et qu'on aille chercher trois nouveaux titres, ce qui porte à 190,26 euros. Je valide, j'achète maintenant et c'est dans la poche. Allez, on arrive maintenant eh bien, à la dernière position que je vais renforcer, c'est Chevron. Donc Chevron, donc tout ce qui est lié au gaz, transport de gaz, etc. Donc, pour moi, c'est encore une fois une entreprise prometteuse. C'est aussi une entreprise dans laquelle notamment Warren Buffett investit, investi, mais il n'y a pas que lui. Euh, depuis un mois, bah, voilà, ça oscille un petit peu à la hausse, un petit peu à la baisse. Mais on a quand même un point d'entrée qui est plutôt intéressant. Une entreprise que j'avais déjà expliqué, euh, les différents rendements, on a une distribution de dividendes qui est récurrente depuis des dizaines et des dizaines d'années. En septembre 2022, ils ont distribué 1,40 €. En juillet, c'était 1,35 euh, €. Les analystes la recommandent plutôt à 182,32 €. Une recommandation à l'achat à 52 une recommandation à la conservation à 41 et 7 à la vente. Pour moi, c'est vraiment une entreprise sur laquelle il faut se positionner encore aujourd'hui parce qu'on a un bon point d'entrée, encore une fois, ce type de société. Donc là, ce que je t'ai prévu, c'est qu'on en prenne deux, ce qui porte à 312,08 euros. Je valide, j'achète maintenant et c'est dans la poche. Voilà, les amis, on a terminé donc euh, nos emplettes pour aujourd'hui. Nos différentes, euh, on est rentré voilà, sur quelques titres, sur trois titres, on a renforcé 4, 4 titres qu'on détenait auparavant et puis on a continué de DCA comme c'est prévu tous les mois puisque automatiquement la plateforme réinvestit tous les mois sur les titres sur lesquels on a prévu. Et juste pour te rappeler quand on fait du DCA, donc c est, c est le principe si tu veux c'est d'investir régulièrement tous les mois pour finalement avoir un, un prix moyen euh, puisque parfois on achètera quand ça sera haut, parfois on achètera quand ça sera bas et donc finalement ça revient à acheter tout le temps à un prix moyen. Et donc, j'en avais sélectionné trois. C'était aussi pour te faire voir eh bien la puissance de ce genre d'outils. Et notamment parce qu'on n'est pas obligé de prendre une action complète quand sur Trade Republic quand on fait du DCA. C'est-à-dire que là, on réfléchit plutôt à la valeur qu'on va mobiliser sur le titre. Hein, on ne prend pas le titre directement, on va juste chercher une valeur par rapport à ce titre. Donc là, moi, j'ai prévu de mettre 100 euros tous les mois. Et donc, automatiquement, la plateforme va investir 100 euros sur ces différents titres. Donc du coup, eh bien voilà, on a terminé pour ce mois-ci. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve le mois prochain, qu'on fasse un bilan bien évidemment sur où est-ce que j'en suis par rapport à mon portefeuille. Donc cette vidéo, eh bien, touche à sa fin. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la liker. Désolé pour les différents petits problèmes d'enregistrement parce que c'est vraiment compliqué aussi de pouvoir enregistrer ce type de vidéo puisque c'est du live. Donc il faut alterner entre l'ordinateur, il faut alterner entre le téléphone, il faut alterner entre la caméra aussi qui est parfois capricieuse. J'en suis vraiment désolé. Euh, mais en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je te propose eh rendez-vous le mois prochain pour la suite de ce challenge. Sur ce, excellente journée à toi. Bon trade et à très bientôt.